le monde de ces tuto pratiques, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un rond de couleur autour de votre curseur, donc euh, de votre souris, euh, voilà donc c'est très très simple avec un logiciel, on va faire ça ensemble en sachant que j'ai déjà fait ce tutoriel avant, euh, sauf que c'était nul, donc cliquez sur l'annotation qui apparaît dès maintenant pour euh, la visionner, voilà, euh, je vous préviens euh, c'est assez assez assez très très nul, mais vraiment très très très très nul. Voilà, donc euh, avant tout, euh, laissez, dans les comment... laissez dans les commentaires euh, commenter ces deux photos. Donc la photo de mon fond d'écran et cette photo. Donc euh, au milieu c'est moi, bien sûr, donc j'ai trafiqué la photo et tout. Euh, voilà, donc commentez, dites-moi ce que vous postez de cette photo et de cette photo. Donc là aussi c'est moi ici. Voilà. Donc voilà, commençons le tutoriel. Donc on va utiliser déjà le logiciel Red World, Cursor Editor. Donc euh, pour faire ses ronds euh, autour du curseur, Donc on clique sur télécharger. Ensuite on patiente. Hein. Euh, voilà, on, on, on patiente un peu. Là euh, on fait enregistrer le fichier. Donc Voilà. Donc là euh, c'est bon. Donc on double clique. Là ça c'est... Voilà ok. Donc là exécuter. On patiente. On peut fermer les navigateurs, ça ne sert à rien. Là, on fait next. On fait et agri. Donc accepter. Next. Et ce c'est ça. Euh, ça c'est si vous voulez ou pas, mais euh, je ne crois pas que ce soit la peine. Voilà, next vrai que l'anglais euh, c'est bien de mettre en anglais ouais euh, bon voilà on va faire next next on patiente la patience a des limites oui voilà faut être patient pour euh Télécharger ce logiciel. Logiciel. Bon, écoutez, je vais mettre une pause et je vais mettre pause et je retrouve. Ah oui, donc là, donc là, excusez-moi, on vous dit la contrôle de compte d'utilisation. Vous faites oui. Et là, voilà, donc là, ça charge. Ça, me peut penser au chargement de quand on télécharge comme Tisia Studio, ça fait la même chose. Là, on fait close, parce que l'installation est terminée. Donc, euh, hop là, close. Ensuite, notre logiciel est ici. On double-clic pour l'ouvrir. Ensuite, on va mettre sans réduire. On va aller prendre notre, nos curseurs. Donc, on va faire clic droit, personnaliser. On va aller dans modifier les pointeurs de souris. Et là on va aller dans parcourir. Ou sinon on va faire autre chose, vous savez quoi, pour que ce soit plus simple, vous allez dans démarrer, ordinateur, euh, disque calcé, ou votre disque dur, euh, Windows. Euh, là faut chercher. Mmh, il me semble que c'est thème. Euh, non. Ressources. Alors voilà, attendez, non non voilà c'est bon, curseur, voilà c'est ici, dans, donc là regardez, donc Windows et curseur, voilà, il est là. Donc là on va prendre soit le petit, le moyen ou le grand curseur, c'est votre choix vous, et on va tout simplement donc euh, rouvrir le logiciel, Allez dans open récent. Ou sinon, vous allez dans Create, et là, vous faites New... Ouais, bon, on va faire ça. Vous allez dans Create, et là, vous faites New, Starting, euh, Static Là, vous faites OK. Ensuite, c'est là que ça va un petit peu se complexer. Mais tout, tout va bien aller. Alors, donc là, on va déjà, euh, ben, bah, euh, simplement déplacer l'un des trois curseurs. Là. Normalement, là, ça doit fonctionner. Voilà, donc là, je le glisse là, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Bon, c'est pas grave. Donc, quand ça nous fait ça, on va tout simplement cliquer euh, sur ce petit logo qu'il y a ici. Et on va... Là non, surtout pas ça. Donc, CTRL Z, hein, pour voir si vous faites une erreur. Euh... Alors, j'essaye de... Si on va prendre ça... Et Avec cet outil, on va en fait sélectionner euh, Sélectionner tout. Voilà, tout ça donc euh, hop, comme ça. Ensuite, on déplace notre, notre curseur ici. Vous voyez, faut que ça fasse euh, comme ça. Vous voyez, là, faut que ça suive les traits comme ça. et que Ça euh, voit pour bien ou sinon, sinon, comme ça là. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, euh, il faut qu'on choisissent une couleur donc ici on choisit la couleur qu'on veut donc moi je vais prendre aller euh, vert ah, vert foncé enfin non orange orange orange orange c'est bien ensuite on choisit euh, notre forme donc ça c'est comme vous voulez moi, je vais prendre un voilà une ellipse puisque c'est un rond mm. ensuite on va maintenir le clic gauche et hop et on va faire on va faire glisser alors pour bien qu'on voie le curseur qui se trouve derrière, on va cliquer bah, sur cette icône là, ici. D'accord Donc c'était ici, on clique ici. Et là voilà. Donc ensuite on peut agrandir en faisant ça. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Alors, il faut bien cliquer sur les petits boutons là. Voilà, alors moi je trouve que, il bah, faut bien centrer par contre, hein. bah, voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite la transparence, si on veut une transparence ou pas, euh, si on veut que la couleur soit euh, vert ou, enfin je sais pas, si on veut que ce soit orange-orange, on laisse là. Si on veut que ce soit un peu blanc, on... voilà, vous voyez, on... hop, ensuite on peut changer, voilà, vous voyez avec ça on peut changer quelques petits trucs. Ils ont mis à jour ou quoi le logiciel Voilà vert c'est bien, j'aime bien vert. Donc, comme ça c'est bien. Voilà, mais avant on pouvait. Euh... Attendez. Voilà, bon, là, tout est bon, ne touche à rien. Là c'est moi qui vais toucher, juste pour voir un truc. Si on peut.. Euh... Parce qu'ils ont fait le mise à jour apparemment. Euh... Ne touche à rien, restez où vous êtes. Euh... Je mets pause. Deux secondes et je. Ah, excusez-moi, c'est bon, j'ai vu pour. Euh... Pour faire la transparence, bah c'était là en fait, hein, juste en bas. Donc, faut euh, déplacer euh, voilà, déplacer ça pour euh, la transparence. Donc, c'est bien quand il y a une petite transparence. Donc, moi, je vais mettre Trader, c'est très bien. Donc, ensuite, il faut l'enregistrer. Donc, quand on va enregistrer notre petite création, on va aller dans File. Save Eyes. Ensuite. Euh... Putain, un truc là, j'ai fait quoi comme mon camarade Qu'est-ce que j'ai foutu Oh putain J'ai fait une connerie, j'ai... Tant pas. Enfin, j'ai sans faire exprès, j'ai double-cliqué là. Quand j'ai cliqué là, j'ai double-cliqué sur Sybase, et ça m'a... Tout enlevé ce que j'avais fait. Donc écoutez, je mets pause, je vais tout refaire, et puis, puis je retrouve un... Voilà, c'est bon, j'ai refait, et vite fait un cercle. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est juste l'histoire de... De... De vous montrer... Euh... Voilà parce que tout à l'heure, euh, je sais, on se fait. Bon, c'est pas grave. vous allez dans Files et Save As. Enregistrez sur votre bureau. Voilà. Vous faites OK. Je vais vous montrer. Euh, donc voilà, il est là. Donc je vais tout fermer, hein, pour bien bien vous montrer. Euh... Donc. Donc maintenant qu'il est là, vous voyez, il s'est mis là donc je vais le mettre là pour bien vous montrer comme ça sûr que tous les tous, tous, les, tous les garçons vont, vont vont voir il est là donc faut aller dans démarrer ordinateur Disci au calcé windows curseur et là il faut tout simplement euh, déplacer ceci là et normalement il n'y a pas d'erreur voilà. Ensuite pour l'appliquer, on va tout fermer. Donc, on fait clic droit. Propriété. Personnaliser, pardon. Et vous allez tout simplement dans modifier les pointeurs de souris. Parcourir. Et il est là notre petit truc. Vous faites ouvrir. Là c'est là. Vous faites appliquer. Ok. Et voilà. Vous avez un rond. Euh, voilà. Donc euh, moi perso j'aime bien Voilà voilà donc euh, c'était tout pour ce tutoriel les gens Donc euh, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir regardé D'avoir pris le temps pour me regarder euh, Likez la vidéo, pensez à vous abonner N'hésitez surtout pas euh, euh, Ben voilà donc euh, écoutez euh, N'oubliez pas de, de commenter euh, ces deux photos Donc cette photo là Et cette photo ah, Vous me dites laquelle vous préférez Et pourquoi et... Dites-moi, voilà, voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, likez-la. Dites-moi si vous avez compris des trucs ou pas. Et puis voilà, donc allez. Euh, merci beaucoup. Allez, tchuss